Μεσημέρι. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Θέλω να καλωσορίσω τον Επίτροπο, τον κύριο Μοσκοβισή, επίτροπο κατά κάτι τρόπο για την Ελλάδα. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τις σύγνες επισκέψεις του και να του δώσω αμέσως στο λόγο για να μας πει το πρόγραμμά του και να μας κάνει μια εισαγωγή Merci, euh, cher Panos. Euh, je n'ai pas eu de, de sonde sur la traduction, mais je, euh, je crois que j'ai à peu près compris euh, ce qui a été dit. Euh, je suis très heureux d'être de retour. Euh, comme vous le savez, euh, je vais rencontrer dans quelques minutes euh, le Premier ministre Alexis Tsipras. Euh, j'ai rencontré le Président Pavlo Kouvos ce matin, euh, le Gouverneur Yanis Tsonaras, euh, hier soir Euclid Stakalotos et euh, ce matin encore Kyriakos Mitsotakis. Je suis euh, en effet convaincu qu'il est nécessaire pour la Commission de, de maintenir un dialogue régulier euh, avec tous les acteurs engagés dans le soutien à la stabilité économique euh, et sociale de la Grèce dans le présent comme dans le futur. Je sais aussi que ma venue aujourd'hui intervient à un moment un peu particulier puisque hier votre pays célébrait le 43e anniversaire, je crois, du retour à la démocratie. Le retour à la démocratie qui entraînait naturellement le retour de la Grèce dans son berceau qui est l'Europe et je sais aussi qu'aujourd'hui est un moment où la Grèce émet à nouveau sur les marchés. Depuis ma dernière visite, au mois de février, nous avons assisté à des développements importants et, je veux le dire ici, très positifs. D'abord, la deuxième revue du programme s'est achevée. Nous savons tous que ça a été le résultat de négociations longues, difficiles, nous savons aussi que les mesures adoptées sont nombreuses et pour certains qu'elles sont très délicates. C'est néanmoins une étape cruciale de la mise en œuvre du programme et c'est une réussite à la fois pour la Grèce et pour tous ses partenaires. C'est tout simplement la preuve politique que le processus est vraiment sur les rails. Cet accord et c'est la deuxième bonne nouvelle, euh, a permis à la Grèce de recevoir une nouvelle tranche d'aide du mécanisme européen de stabilité, 8,5 milliards d'euros, dont 7,7 milliards ont été versés déjà dans le courant du mois. Euh, le reste devrait être versé après l'été en fonction des progrès réalisés sur la question des arriérés de paiement. Troisième bonne nouvelle... L'Eurogroupe a apporté, et c'est la première fois avec un tel degré de détail et avec des mentions aussi positives, l'Eurogroupe a apporté des précisions sur les mesures de dette à moyen terme qui pourront être mises en œuvre à la fin du programme. Ces mesures sont très ambitieuses et elles soulageront très concrètement la dette grecque le moment venu, quoi que certains en disent. C'est un signal de confiance important dans l'avenir. Quatrième signal positif, le Fonds monétaire international, le FMI, a pris la semaine dernière une décision importante qui ouvre la voie à sa participation au programme et qui confirme pleinement son soutien à la Grèce. C'est là aussi un signal de confiance supplémentaire adressé à la Grèce et enregistré par les marchés. Enfin, la Commission européenne, et j'en suis fier et heureux, a proposé de sortir la Grèce de la procédure de déficit excessif où elle se trouvait depuis 8 ans. Et le pays, là aussi c'est un remarquable effort qu'il faut saluer au fil des ans, est passé d'un déficit de 15% en 2009 à un excédent l'an dernier. C'est un véritable exploit économique et financier et je sais les sacrifices euh, auxquels le peuple grec et les entreprises grecques ont dû consentir pour y parvenir. Il était donc dans ce contexte absolument logique euh, que la Commission européenne, dès lors que les conditions étaient remplies, euh, eh bien, enregistre cette sortie de la procédure de déficit excessif. Tout ceci euh, a un sens. Euh, C'est euh, le sens des efforts déjà faits euh, qui ne doit pas euh, toutefois euh, obérer euh, le... le sentiment, la conscience qu'il reste du chemin à parcourir. Si je devais définir l'instant présent, je dirais que la Grèce se trouve à un, à un moment charnière. Beaucoup, vraiment beaucoup de chemin a été parcouru depuis 2010. Il reste une année dans ce programme. Et le but de ma visite, c'est justement de discuter des prochaines étapes, du bout de chemin qui reste encore à franchir. Je suis, pour ma part, fermement convaincu que la Grèce peut conclure avec succès le programme en août 2018. J'espère venir à ce moment-là en Grèce, en qualité de commissaire européen, pour célébrer ce moment qui sera un moment important pour le pays et important pour ses partenaires, important pour l'Union européenne tout entière. Je suis aussi convaincu que la Grèce peut retrouver l'accès au marché à des taux raisonnables. Pour cela, la Commission européenne souhaite que la Grèce se tienne sur ses deux pieds d'ici un an. Je vais utiliser une formule qu'il faut prendre dans la bonne part et pas dans la mauvaise. Je souhaite que la Grèce redevienne un membre normal de la zone euro, qu'on soit dans nos processus, dans nos règles communes à tous les membres de la zone euro et que la Grèce soit traitée exactement comme les autres. Et nous ferons, je ferai tout mon possible pour aider la Grèce à sortir de ce programme plus forte et plus stable. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Ça n'arrivera pas spontanément. Il y a encore du travail à faire. Et pour ma part, je vois trois conditions indispensables. Première condition, nous devons avoir un, un, un plan commun et partagé au niveau européen. La Grèce les pays de la zone euro, les institutions concernées, euh, doivent avoir une vision commune du chemin qui conduira à la réussite du programme l'été prochain. Il ne s'agira pas d'une revue traditionnelle, euh, d'une revue comme les autres, et ça ne doit pas l'être. Euh, la conclusion réussie euh, du programme devra permettre à la Grèce d'accéder au marché financier pour euh, se financer, devra lui permettre de renouer avec une croissance durable au-delà de 2018 et ceci doit bien sûr se préparer de manière très sérieuse. Les enjeux sont donc très grands pour l'économie, ce sont des enjeux cruciaux pour le pays. C'est aussi crucial pour l'ensemble de la zone euro et donc j'invite tous les acteurs et quand je dis tous les acteurs je ne parle pas seulement du gouvernement grec, je parle de nous tous à discuter de cette question en amont. Pour définir une stratégie commune, pour donner une feuille de route stable aux institutions, je voudrais vraiment qu'il y ait une guidance politique précise, partagée, pour cette année décisive. Et non pas, comme ça nous arrive parfois, une adaptation au fur et à mesure des événements. Il s'agit maintenant d'anticiper, de planifier, de prévoir ce que nous allons faire ensemble dans cette année. Deuxième condition, la Grèce doit continuer sur la voie actuelle et elle doit délivrer jusqu'à la fin du programme. C'est son intérêt. Faire une pause ou renoncer aux réformes votées, ne pas mettre en œuvre et préparer les réformes prévues, je crois que ce serait une erreur pour l'avenir. Je suis tout à fait rassuré par les garanties reçues des autorités grecques aujourd'hui. Selon le mémorandum du programme, peu de nouvelles réformes sont prévues pour l'année à venir. Il s'agira principalement de respecter les objectifs budgétaires convenus dans le cadre du budget 2018, d'assurer la mise en œuvre des réformes adoptées ces dernières années, mais soyons conscients que cette question de mise en œuvre n'est pas une question mineure, que c'est une question essentielle, que voter une réforme, c'est une chose, c'est une bonne chose, que l'appliquer, c'en est une autre qui est encore plus importante. Euh, ce ne sera pas simple, euh, mais c'est faisable, et c'est certainement moins difficile économiquement, socialement, politiquement, que la revue que nous venons d'achever. Nous devons faire un travail sérieux et un travail exigeant, mais il ne s'agit pas de demander des sacrifices supplémentaires. Euh, il s'agit de réussir ce que nous avons déjà engagé. Pour le dire euh, simplement, Ma conviction, c'est que la Grèce doit transformer les lois votées en changements concrets pour que les citoyens et les entreprises envoient les bénéfices directs dans leur vie quotidienne. Ça concerne par exemple les mesures prises pour renforcer le secteur financier, pour réformer le secteur de l'énergie ou encore l'adoption du programme de privatisation. Le déploiement du revenu minimum garanti est aussi particulièrement important. Euh, il est essentiel de construire un système de protection sociale moderne pour les citoyens grecs. Vous m'avez compris, euh, il est important que les entreprises et les citoyens euh, voient les bénéfices concrets des euh, réformes qui ont été adoptées euh, pour que revienne euh, encore davantage une notion qui est fondamentale, qui est la notion de la confiance dans l'économie, dans la société dans la politique grecque. Troisième et dernière condition indispensable, il faut que les créanciers respectent les mesures de dette convenues à l'Eurogroupe. C'est essentiel pour assurer la stabilité, la confiance, lorsque la Grèce va revenir pleinement sur les marchés. Et vous pouvez être certain que la Commission, qui n'est pas en première ligne sur les questions de dette, nous ne sommes pas des créanciers, mais la Commission sera là pour rappeler à chacun. Les engagements qui ont été pris, euh, car des engagements pris euh, dans une société de confiance euh, sont des engagements qui euh, ont vocation, bien sûr, à être tenus. Voilà, mesdames et messieurs, mon message. Nous venons de traverser euh, une longue et très difficile période. Euh, elle a demandé des sacrifices au peuple grec. Elle a exigé beaucoup de travail de tous. Euh, elle a demandé de la compréhension. À chacun. Maintenant, la Grèce a vraiment les moyens de tourner la page. Je suis convaincu qu'il est temps, qu'il est grand temps de fermer le long chapitre d'austérité que ce pays a connu, qu'il a connu aussi parce que ses structures financières et économiques n'étaient pas soutenables. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé ou imposé de l'extérieur. La Grèce, à ce stade, a besoin de croissance. Elle a besoin d'un chemin clair pour son futur. Elle a besoin de gagner définitivement la confiance de tous les acteurs à l'intérieur comme à l'extérieur. Euh, et je suis convaincu qu'à nouveau, aujourd'hui, la Grèce peut se tourner vers l'avenir avec espoir et confiance. Je regarde les chiffres, je garde les prévisions de croissance. Je pense qu'il y a là des motifs réels d'espoir. Euh, je sais qu'il y a aussi là des raisons sérieuses de continuer sérieusement notre travail ensemble et c'est le message que j'ai voulu passer avant ces vacances dans cette réunion, dans cette visite qui est une visite de travail qui se situe aussi peu de jours après la venue dans votre pays du président de la commission, tout cela témoignant du très grand attachement de la commission à la Grèce mais aussi de l'investissement qui est le nôtre, pour trouver des solutions aux problèmes de ce pays qui nous est tellement cher. Merci beaucoup, ton, ton Και θα αυτό γιατί Όνομα, μέσο, παρακαλώ. Λέγω να μαρίνα Je n'ai pas la, la, la réponse précise aux questions que vous avez posées puisque ce sont des décisions qui ressortent du Conseil européen, l'une comme l'autre. Pour ce qui concerne l'Agence du médicament, comme le siège d'autres organismes, tout cela devrait être décidé dans le cadre d'un paquet au Conseil européen d'octobre. Et donc c'est à ce moment-là que nous pourrons avoir une réponse précise à votre question. Merci par ailleurs pour votre souhait sur les vacances, mais cette année elles ne seront pas grecques. Désolé. J'ai décidé de faire l'alternance. Une année en Grèce, une année ailleurs. Et Επαγκαλάβατε το όνομά σα, Αναι, το άγνωσο αυτό το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, αφού είχαμε τις μετά από τρία χρόνια ξανά, πιστεύετε ότι δημιουργαζόμαστε πράγματα αυτά τα 1,6 από το τα η ΕΝΤΑΒΟΥΣΕ αυτά τα πράγματα, κατασκευή, και μέσω του comme je le disais tout à l'heure, la continuité des efforts, la continuité des engagements est euh, euh, une garantie puissante euh, pour euh, l'avenir de la Grèce. Euh, dans ce contexte-là, euh, j'encouragerais je, vraiment euh, à rester dans le cadre qui a été fixé euh, avec les partenaires euh, qui sont euh, présents. Euh, parce que, j'évoquais le mot de confiance, euh, ce qui crée la confiance, c'est la stabilité euh, et c'est la continuité dans l'effort et dans le dialogue. De ce point de vue-là, mon sentiment, c'est vraiment que le Fonds monétaire international est un partenaire indispensable, qu'on ne doit pas improviser ou changer la donne. Il est indispensable politiquement, il est indispensable symboliquement, et vous savez que la confiance repose beaucoup, encore une fois, sur ces notions-là. Je souhaite bien sûr que le Fonds monétaire international participe pleinement au programme. On sait pour cela qu'il y a aussi besoin que les paramètres pour la soutenabilité de la dette soient remplis. Ça fait partie des perspectives de discussion pour cette année qui vient et c'est dans cet esprit là que se trouve la Commission. Je crois que ce doit être aussi l'esprit des autorités grecques. Euh, je souhaite vraiment que le programme soit conclu euh, et qu'il soit conclu euh, par euh, une approche euh, que j'ai qualifiée de planifiée et partagée. Bien sûr, il reviendra au portes du FMI qui est totalement euh, indépendant de décider euh, des modalités de sa participation en fonction de ses propres paramètres. Euh, et euh, là-dessus, la Commission respecte pleinement euh, la gouvernance de cette institution dont beaucoup de pays Européens sont des actionnaires importants, ne l'oublions pas. Uh, yes, and that give you bigger confidence that this time around the uh, free access to the market will not be as shortly as in 2014? Well, uh, uh, returning to the markets is uh, obviously an, an important next step. Uh, this uh, operation uh, has become more credible Uh, following uh, recent positive signals, which I mentioned, of confidence, uh, from the Commission, from the IMF, from the Euro-area member states. Uh, as I said, the uh, positive outcome of the Eurogroup on Greece, uh, the um, exit of the um, excessive deficit procedure, uh, the agreement in principle by the board of the IMF, all this shows that uh, confidence in the Greek economy uh, is higher now. And these uh, developments um, have sent clear signals to the markets uh, that uh, Greece is now uh, delivering on its uh, reform and fiscal commitments and has started uh, to uh, return to a sustainable path. The timing and the manner of the decision to return to the markets is uh, ultimately, of course, a matter for the Greek government to determine. The, the, the fact that we are even discussing These developments is in itself a measure uh, of the progress that Greece has made over uh, the last number of weeks. But this uh, should be uh, dealt with uh, care uh, and uh, with uh, a sense of responsibility. Okay. ¿Quién es de histología. Well, first of all, there has already been a reproachment between the positions of the institution uh, and member states, and that led to the um, agreement in the um, Eurogroup. Uh, we are going to discuss further on that. Uh, I think the, the key uh, is that there is a, a successful uh, completion uh, of the uh, review uh, in order to be uh, capable of concluding the program. Uh, you, you, you mentioned the front loading of measures uh, uh, this is not decided yet it has to be confirmed or inferred, uh, uh, and it depends on the forecast uh, that have to be made in spring 2018 uh, um, uh, in close linkage with the, uh, the ECB and with the Commission um, and again, Uh, the key is the success of the Greek economy. The key uh, is the coming back of confidence. Uh, I think that uh, confidence in Greece is really coming back. Uh, but we need to continue the good work. Uh, we need to, to, to be on the bicycle and to keep on pedaling. Uh, that's uh, the case for Europe as a whole. Uh, if you don't go that way, then the bicycle falls. Uh, and, and that's what uh, all of us are attached to. So with the IMF, we will uh, uh, follow up on the positive dialogue, and I hope uh, that uh, we will find the uh, common ground. Uh, that's uh, certainly the right way uh, to uh, get conclude positively this program, which is our common target. Okay. Il va être à la fin, le reconnaît, que le fait le premier temps. le le de temps. un seven billion euros have already been disbursed. Uh, we are working technically on the rest of the uh, disbursement and I'm very confident that it will be, take place. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Έστω ο έξω με λόγου εξέφανση στην εκτίμηση, δώζε σε 57 Είναι ομόλογο, ότι η συζήτηση και συμφωνία σχετικά με τα μείγμα λάθο και του Εβραίου, <εκάσιμα> ίσω μετά τις γερμανικέ εταιρείε τη μεριάνση με την άποψη, ολοκληρωτικό πρόγραμμα, για η, ψήφο, ε, η έχει μια μιλήσει και δεν έχει επιστημί για αυτό D'abord, euh, il est certain que les élections allemandes vont être un moment important euh, dans toute la séquence qui concerne non seulement la Grèce, mais aussi l'avenir de l'Europe. Euh, pour le reste, euh, les choses ont été spécifiées euh, dans l'accord de juin. Euh, C'est à, à la fin du programme euh, que ces mesures doivent intervenir. Euh, les décisions, euh, elles, euh, pourraient intervenir auparavant. Mais pour ça, il faut toujours rester dans le même état d'esprit, euh, qui est de, de continuer à travailler sérieusement sur la conclusion du programme et de réussir notamment cette troisième revue, qui est une revue davantage sans doute de mise en œuvre, euh, une revue d'application, euh, mais qui est une revue aussi euh, qui doit être menée avec beaucoup de sérieux, euh, de conviction et de crédibilité. πάρετε τη τελευταία ερώτηση; What is this alliance? Yes. alliance? Alliance Progressive or Socialist? European Socialist Party. Well, uh, I'm not going to, um, to answer too, too long on this. Uh, we'll see what will be the future of the Socialist Party in France. It's clear that it suffered um, a huge defeat and it, that it has to, to rebuild um, almost completely. I myself am a social democrat. Um, I'm always convinced that we need to have a, a, a rightist parties and uh, uh, center-right parties on the one hand and center-leftist -left, uh, parties on the other hand, that this debate is essential for our societies, that we need parties that fight against inequalities, uh, to uh, have a, a globalization which is organized, Uh, and uh, who are clearly uh, uh, fighting against uh, climate change. Uh, but, well, uh, it's up to the um, uh, Socialist Party in France uh, to reinvent itself. Uh, its future is not written, uh, neither uh, its end, uh, neither its rebirth. Um, uh, I also see that there are common problems for European Social Democrats uh, for the time being. Uh, that they uh, suffered from the crisis uh, and from the policies they had to uh, implement at the time, uh, that uh, some of the workers uh, thought that these parties were not close enough uh, to them, and that there was not a renewal of the ideas and the faces uh, which uh, were uh, the embodiment of uh, socialism. This is um, a huge task. Um, and I think that the um, European Socialists and Democrats uh, need to work together in order to uh, reinvent a credible, attractive, reformist, pro-European uh, center-left uh, in Europe. And uh, they have to prepare that uh, from now, in the perspective of the European elections uh, in 2019. I personally am uh, in a, a favor Uh, of uh, the, uh, of keeping the principle of uh, uh, uh, Spitzenkandidat. Uh, but, well, uh, if we want to have that, we also need to have a credible socialist and social democrat party. Uh, uh, my, my deep conviction is that there is a future and that there is a need uh, for social democracy in Europe, uh, but it's not enough to say that. Uh, we need to show clearly how uh, this uh, future uh, can be ensured, and for that uh, there is a need to have uh, ideas that are attractive, uh, credible, uh, and uh, that are, again, uh, also reformist and pro-European, because there is no future for the left uh, out of the uh, pro-European scope. But uh, I I'm conscious that I'm quite far away from the matter of this press conference, and I stop immediately. Maybe next time uh, I will try to, to, to find the occasion to be in a think tank or in a university to deliver a speech about that. Uh, I'm attached to that. But I'm here as a commissioner, and uh, the commissioner uh, works as well uh, with uh, center-left parties, center-right parties. And I was uh, delighted to have the occasion today uh, to meet as well Prime Minister Tsipras. This is my institutional task. Uh, and uh, uh, Kyriakos Mitsotakis, because again, uh, for us, keeping the dialogue with all parts of the Greek society, all parts of the Greek political system, uh, is absolutely uh, decisive. And I'm basically, when I look at the Greek problem, totally neutral. I'm a friend of Greece, uh, and I've got friends everywhere in the political parties, uh, and I've worked well with several governments, uh, coming from several uh, political orientations, uh, because I believe that uh, what counts uh, first and foremost is the future of this great country inside the Eurozone, inside Europe, whoever runs it. Bonne vacances en Grèce. Ou ailleurs. Ils vont venir au revoir vos délégations. On oui. a du temps. On va aller rester un peu avec eux. pas trop heureux.